Nous accueillons le premier ministre. Nous allons saluer le drapeau avec la chorale de la CNMP, la Commission nationale des marchés publics. Membres de la presse, distingués invités, nous sommes ici rassemblés aujourd'hui pour marquer un tournant de la politique des services publics de l'État. La plateforme DELIDOC demande en ligne de documents représente donc cette volonté d'accompagner la population. Nous sommes réunis pour le lancement de la plateforme DeliDoc, Demande en ligne de documents. Et face aux besoins du moment, la DeliDoc vient d'abord répondre à la problématique de l'état civil. Aujourd'hui, c'est la demande en ligne de documents d'identité un État qui renforce les éléments relatifs à l'identification de ses citoyens, à la récupération et à la sauvegarde de ses archives, gagne en contrôle et en développement. C'est la manifestation d'ailleurs d'une meilleure gouvernance. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui nous permettra de découvrir la plateforme d'EliDoc. Une présentation nous sera faite avec une démonstration réelle, une simulation réelle, une prise de rendez-vous à l'ONI pour une carte nationale et une démonstration aussi pour un rendez-vous pour un passeport. Alors, je vais passer au tout début la parole au directeur général de l'Office national d'identification, M. Renaud Guerrier, et va nous faire une mise en contexte de la problématique de l'identité en Haïti. Emily Prophète-Milsé s'excuse de son absence. On saluer salué ministre Éducation nationale, M. Monsieur Ghané. Je a salué Directeur cabinet, M. Samuel Henri, Samuel-Henri Saturné. Nous salué le chancelier, M. Victor Généus. Nous salué le secrétaire général, Pimatulan Nous avons salué directeur général des G.I.A., M. Jean-Emmanuel Casseus. Nous salué directeur général adjoint des G.I.A., M. Lugonner. L'Ordan, Nous salué le directeur général IHSI, hein, M. Wilson Fièvre. Nous avons salué tout l'autre grand commis, l'État, qui fait déplacement, on salue station spéciale pour staff technique ONI, DGI, Immigration, qui travaillent ensemble, Nous salué tout invité qui fait déplacement pour assister à lancement du service en ligne ce matin, hein et nous salué la presse en général qui La question d'identité dans le monde, ce n'est pas un cause de pitié. C'est un élément essentiel pour tout pays qui veut prendre le développement et c'est une grande devoir de l'État face à citoyens liés. L'État a besoin d'identifier citoyens liés pour diverses raisons. Qu'on est qui l'assurer Combien il y a Côté à vivre est-ce que Eugène, est-ce que au grand monde il a trié? Jean de Donnésayo permettre l'état planifier pis bien développement dans chaque zone par rapport à Caltemonio particularité de population zone ça a gagné. Dans pays d'Haïti c'est à peine 37 l'année nous gagnons depuis nous vraiment au sérieux causé identifier citoyens C'est seulement dans l'année 1987 qui quitté 21 septembre, yon décret est sorti qui dit l'État haïtien gagne devoir voix pour identifier tout le monde qui vit sur le territoire, que c'est haïtien, que c'est étranger. Nous prenons le 18 l'année encore, avant pour nous réaliser sa décret, sa a non l'autre décret qui sorti dans date 1er juin 2005, qui consacrait le travail Office national d'identification gagne pour mais, malheureusement pour nous, les liens ces premiers quatre-là, ils ont les quatre électorales. Raison qui t'apprend la cause, en plus, haïtien toujours relé les quatre identifications nationales, les quatre électorales. Et appellation ça a traîné un paquet de bagarre regrettables qui lient à l'élection dans le pays d'Haïti. Mais, quatre-là prennent l'autre dimension avec le décret 18 juin 2021. Qui fait qu'on ait que le numéro qui sous 4 là, c'est lui-même désormais qui a chaque Haïtien pour la vie. Numéro d'identification nationale unique, en français, nous dit NINU. Qui ça posé ça, vous Nous sommes en plus de critiquer ça ça parce que ont compris que vous dit désormais, ou pa pas l'autre 4 pour identifier ou pas l'autre pièce qui a identifié. Mais ce n'est pas vrai. Nini a vle dit chaque haïtien de il y a bon un numéro qui identifie ou et c'est numéro ça qui fait qu'on est souillé pou pour et même leur parle encore numéro ça c'est lui-même qui ki dit ki qu'il l'a été venir sous la terre et qu'il est allé numéro ça ou utiliser tout ça on va faire pour faire dans la vie ou d'un coup inscrit l'école depuis la maternelle ils veulent dans l'université si un contrat l'ouvre un compte en banque l'argent chez transfert, paye taxe, fait passeport et la trier. Parce que c'est grâce à un numéro ça, l'état qu'on est Raison nous a expliqué au la à clair que tout monde qui vit en Haïti a besoin de quatre identifications nationales dans le fonctionnement chaque jour. Ce n'est pas seulement pour l'élection. gain ça que ça dans fait non n'est tout coûte pour On ne commencer à identifier les gens depuis les les parce que de vous sortez dans votre maman, vous comptez et nous devons identifier. On a besoin qu'on ait tout. Combien de étrangers vivent sur le territoire C'est ça que fait, même si vous êtes étrangers, vous a besoin on y nu tout. Pour les gens qui vivent dans un pays tant les États-Unis, Canada, il y aurait le numéro ça, le numéro de sécurité sociale. Et souvent, lorsqu'on faire des transactions avec l'État, avec le secteur privé, il y a numéro ça. Le gouvernement premier ministre Ariel Henry a accordé un peu d'importance à la question d'identifier chaque grain haïtien ou bien chaque grain qui a sur le territoire depuis l'effet. C'est ça qui fait, demander aux Nations de main avec le ministère de nationale pour commencer à identifier les qui l'école. Et stratégie ça a permettre 4 millions de mouns qui l'école dans tous les niveaux, bien numéro ça en 20 ans. Route la longue. Mais nous prenons les moyens que nou nous gagnons. Nous ne prenons pas tant d'argent pour commencer, mais nous choisissons de commencer avec ça nou et nous prenons forcément pas d'avancée. Avec l'utilisation outils technologiques, en pile brain et en pile volonté, n'a saisi ou ce qui était miracle que nous avons fait. En nous suspendant plein, nous nous mettons les mains. L'ensemble matin, si un effort national, spécialiste local dans les affaires technologiques développées. C'est un exemple, sous sa nous qu'a fait, les chaque entité qui dans l'État décide de travailler ensemble, main dans en main, pour porter solution pour la population, pour servir dans la dignité, Jean-Premier ministre Ariel Henry Remendil. Oni qui c'est l'institution qui est responsable pour identifier monde dans le pays d'Haïti, mais elle est disponible pour toute l'autre institution, quitte c'est l'État, quitte c'est privé pour aider à résoudre le problème d'identité dans le pays. C'est pour ça que nous travaillons avec la direction de immigration, la DGI, unité e-gouvernance, pour aboutir à ce travail que pour constater là à Identité, c'est le premier pas sous chemin de développement. On y dit le présent. Identifier au ses droits, c'est devoir oni. De Merci. La problématique de l'identification a été toujours une préoccupation. Pour tous les dirigeants et face maintenant au développement des technologies de l'information et de la communication, nous avons la gouvernance électronique. Pour euh, présenter cette mise en contexte par rapport à la gouvernance électronique, je vais faire appel à M. Michel Colbert. Lui, il va nous faire une mise en contexte autour de ce projet. M. le Premier ministre. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Messieurs les ministres, Messieurs les hauts dignitaires de l'État, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Messieurs les journalistes, distingués invités, en vos titres, grades, qualités et fonctions.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 moins de bureaucratie et plus d'efficacité. Cette stratégie de gouvernance électronique se décline par le lancement d'expériences pilotes et l'essai de prototypes, ainsi que le parrainage de programmes et de projets de gouvernance électronique de pointe. Nous rappelons que la gouvernance électronique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 de documents, mais pour aujourd'hui, ce qui nous concerne, ce sont les identités. Elle pourra servir plus tard à d'autres demandes de documents à l'État. Dont la présentation et la mise à disposition au public se feront aujourd'hui est l'un des premiers résultats de la redynamisation de l'e-gouvernance au niveau de la primature. Cette plateforme, dénommée d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 M. Michel Colbert de l'unité e-gouvernance à la primature. Présentation de la plateforme Delic doc demande en ligne de documents un événement majeur qui ouvre le champ à une meilleure gouvernance. Et le Premier ministre est jugé bon pour la Jodia puisqu'il y a un événement pareil, il y a cadre, de travail. Dans sa livrée pour le développement pays. Monsieur le Premier ministre, merci d'être là et nous vous invitons à nous rejoindre pour vos propos de circonstance. Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs les cadres et agents de la direction d'immigration et l'immigration, Mesdames, Messieurs. Les cadres de l'administration publique, mesdames, messieurs, les membres de la presse. Ce matin, j'interviens à la fois en tant que ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales par intérim, car nous parlons des de passeports et de pièces d'identité, mais aussi en tant que Premier ministre, car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 Tout haïtien a le droit de joindre un passeport les il a besoin. L'État a pour le devoir pour servir Tout Haïtien sans passe pour qui et avec dignité. Tout citoyen fait pour l'égal égaux devant le service administration placé pour le bail. Immigration a une capacité limitée dans la quantité de monde passeport qu'il peut recevoir chaque jour. Capacité limitée tout sous la quantité de passeport qu'il a fait dans une journée. Pour éviter foule, pour éviter full moon et gourmet devant le bureau d'immigration. Le gouvernement a fait un pilier fort pour déconcentrer et puis décentraliser le service immigration yo dans plusieurs points, dans la capitale et dans plusieurs villes provinces. Yo. Mais, d'accord avec personne n'est pas prêt pour recevoir et livrer dans deux mois. Plus passer 300 000 demandes de passeport. Face à l'affluence, le gouvernement a by bah immigration moyen pour ouvrir plus de bureaux, mais ça n'a pas suffit. C'est ça qui fait nous accélérer le développement de la gouvernance là et mobiliser les experts nationaux dans le pays. Là. Pour créer une application qui pourra faciliter tous les citoyens, prenez-vous en ligne, j'en fait l'autre côté. Avec l'effort du ministère intérieur, avec l'immigration fait pour moderniser davantage l'accueil contribuable, le gouvernement a pris entrée dans tout bon dans l'e-governance. Nous venons pour nous continuer à faire ça dans l'autre administration, tout pour nous capables peuple faire un bon service. Nous de tout le monde, fonctionnaire immigration, tant que citoyens citoyen, pour faire un grand effort pour adapter à un nouveau système. Parce que va le permettre de nous recevoir. Tout le monde a plus d'impéter et respect respect mérité. Nous profiter pour nous remercier tous les officiers immigration pour tout sacrifice sacrifices qu'ils ont fait pour serv, pou fournir ce service-là quand même malgré les problèmes d'insécurité et d'agression. Nous comptons sur vous. Pour le système ça a tourné un gros succès, moi connaît connais quelques petits problèmes. La direction immigration l'immigration apprend toute disposition pour corriger. Je demande à tout le monde de prendre petit patience. Il y a servi tout le monde. Direction Immigration a besoin d'un délai pour fabriquer et puis livrer le passeport. Le problème, ça a pris net de nous recevoir l'autre matériel que nous commandons pour l'immigration qui a là service rapide. Nous dit que toute institution qui adapte pour faire face à la situation un gros merci pour la disponibilité. Yon. Nous pensons en particulier à toute force sécurité yon, DGI, ONI, Archives nationales, ministère des sports, SONAPI et Latrié. Je demande à la presse de parler, écrit, téléviser avec média médias en pour diffuser largement un nouveau système là, pour aider les compatriotes nous à comprendre des marches. Là. Et c'est jean j'ai fait ça, l'air au besoin, rendez-vous de l'autre côté. Je vais quitter nous avec les qui pourra le faire, démonstration du système. Là. Merci. Monsieur le Premier ministre, docteur Ariel Henry, à cette cérémonie de lancement de la Daily doc demande en ligne de documents d'identité qui est réalisé par nos experts. Ces experts qui suivent le développement des technologies de l'information et de la communication. Alors, il faut dire que la Daily doc bouscule ce grand défi qui est la mise en œuvre de l'administration en ligne. La gouvernance électronique va s'imposer pour le plus grand bien du pays. Pour euh, cette présentation, il y a, nous avons les, les, les panélistes. Il y a M. Renaud Guerrier, qui est le de, M. Michel Colbert, qui était là avec nous pour, pour l'unité e-gouvernance de la primature, et M. jean Oslin Lambert, directeur technique à la Direction de l'Immigration et de l'Immigration. Il est le directeur des technologies de l'information et de la communication. Alors, quittez-nous, n'a pas apprécié, n'a pas compris, et après, a bien eu une simulation en prise de rendez-vous pour ONI et en prise de rendez-vous pour un passeport au niveau de la Direction de l'Immigration. de Daily Docs seront si expliqués. La présentation de la plateforme au niveau de conception technique, les modules qui sont au nombre de trois, un module de rendez-vous, un module de validation et le troisième module, on ne va pas parler, c'est le module qui se fait à l'interne au niveau de l'immigration. Le projet pilote va couvrir la zone métropolitaine de Port-au-Prince avec les bureaux. Aussitôt que ce sera validé, on passera pour tout le territoire de la République progressivement. Et enfin, nous ferons la démonstration d'une demande en ligne avec rendez-vous pour une personne qui dispose déjà d'un timbre passeport. Utilité de la plateforme. Cette solution technologique met en place une plateforme de prise de rendez-vous qui permet, au niveau du citoyen, de soumettre sa demande en amont avant son arrivée au bureau d'exécution, d'avoir la garantie d'être reçu puisqu'il sera attendu à une date de disponibilité choisie. Ça permet au niveau du bureau de l'immigration de planifier à l'avance la journée de travail et de répondre en toute quiétude aux besoins suivant la capacité de réception des citoyens et de traitement des dossiers, d'éviter à une foule impatiente, à gérer une foule impatiente dans un bourra indescriptible, à l'État haïtien d'améliorer son image et sa perception auprès de ses citoyens et du reste du monde, d'instaurer une nouvelle dynamique de coopération électronique entre diverses instances de l'État haïtien, de diminuer considérablement la duplication des tâches, et de fournir un écosystème commun à tout le service public. Présentation de la plateforme. C'est un portail web, ça veut dire qu'il faut aller sur Internet, qui permet à tous les citoyens haïtiens de prendre un rendez-vous en ligne. Pour le présent moment, ce système offre la possibilité de prendre pour deux types de documents le passeport et la carte d'identification nationale. Daily doc comprend trois modules. Un module rendez-vous que le citoyen utilise. C'est ce module-là que nous allons démontrer pour la suite. Un module validation pour les, les agents de réception des demandes. Quand ils vous accueillent, vous devriez apporter ce, ce, ce, la feuille de rendez-vous et ils vont valider votre réception. Enfin, le module opération dont on ne va pas parler, qui est, concerne et, et intérieurement la direction de l'immigration et l'immigration. Le module rendez-vous, ce que vous faites dessus, vous enregistrez les informations sur la personne qui fait la, sollicita la sollicitation du passeport et, et certaines spécificités, pardon, le type de passeport, etc., et le, le, le bureau de rendez-vous. On prend un rendez-vous, on imprime le formulaire avec lequel on se présentera au bureau choisi. Si, pour une raison quelconque, on rate son rendez-vous, on veut modifier le rendez-vous, il est possible de monter ou modifier le rendez-vous. La seule chose dont il faut se rappeler, dès que, dès que vous ratez un rendez-vous, il faudra refaire un autre rendez-vous, comme c'est courant ailleurs. Module validation. Le L'agent préposé à vous recevoir importe les demandes au début de sa journée, vérifie les demandes, valide les demandes et, à la fin de la journée, il l'exploit les données qui vont être traitées par euh, l'immigration. Le projet pilote, comme je l'ai dit, couvre la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Voici les bureaux qui, qui, sont, qui existent au niveau de, de la direction d'immigration pour la zone métropolitaine. Rue Lamar est à côté. Ok. On, on me demande d'expliquer le reste en créole. Même Bureau qui est dans le métropolis. c'est Rue Lamar qui est au Champs-Mence, près du, du, du, du gros. Rue Romain et qui est le parc. Voilà. Parc Saint-Thérèse à Pétionville. Le commissariat de Delma Toi qui est réservé aux policiers. Désolé. Delma 31, ancien local de, de la mairie, avenue Toussaint Louverture, Sonapi, la mairie de tabac et DGI qui est à l'avenue Christophe. Mais qui sera besoin pour produire de mandois. Première chose pour toujours gagner le monde. Avant produit de il faut gagner la carte d'identification nationale. c'est un oui la carte d'identification nationale que nous tous connaissons qui est présentée comme ça donc ce dont on aura besoin en premier lieu c'est le ninu continue s'il vous plaît c'est à droite en bas côté reproduit image le si photo à tout petit le ninu a 10 chiffres Souvent, pas entre 10 chiffres on ne peut pas continuer Dès qu'on rentre 10 chiffres automatiquement et, et vérification va le faire. Toujours à droite. Sans besoin après, c'est la date, date de naissance du propriétaire de la carte. gens qui met 4 là, la date de naissance si vous l'entrez. Ensuite, troisième élément, c'est le numéro 4 là. numéro 4 là, c'est le numéro qui, en haut 4 là, à droite, c'est une combinaison de lettres et de chiffres. Et sous perte du cartou, le numéro ça a changé. Et numéro ça validé au niveau de, de l'ONI. Si c'est pas tout le même qui a le print là, numéro 1, cap Il faut que c'est vous qui le point 4 là pour présenter un tout, numéro ça validé. Enfin, dernier élément pour besoin, le NIF que vous avez utilisé au niveau de la DGI pour, enfin, NIF Cossé, qui sert là pour acheter un passeport à la DGI. Et c'est tout. Maintenant, nous pourrions passer à la démonstration. Oni, la seconde dans salle là qui voulait venir faire des mots pour le prendre en rendez-vous. Non, on a commencé avec Oni d'abord. Et. Passer la droite. Non, passer la droite. Ouais, et. Ou bien, vous cas aller soit pour demander carte d'identité, ou bien vous faire demande de passeport. Il faut regarder l'autre camp. Ça va? Donc, demande de carte d'identité. Il faut regarder à droite, il faut regarder. Il faut pousser le curseur à droite. OK. Leur fin cliquer ou aller sous page onion et ou pour le faire ça, on pré-demande. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'informations que Libra le mandou. La mandou à partir de qui pays? Ou faire fait demande là. Donc, elle a choisi Haïti et type de demande. Donc, si c'est première demande pour le faire quand là. Type de document, c'est carte d'identification nationale, raison de la demande. Donc, demande de passeport ou compte bancaire, etc., ça peut être n'importe quelle raison. Catégorie de citoyen, pour qui ça nous dit catégorie de citoyen Ça peut être mineur ou adulte. Pour le moment, il est disponible seulement pour adultes. Il y a des qui permettent que l'on retourner sous système non, pour les que que c'est vous-même. Donc, il choisit quel est le nom de votre mère Ok. Et puis il fait next. Qu'on y a le brabant de haut. Prénom. Notre famille. Sexe. Statut matrimonial. Date de naissance, département de naissance, arrondissement de naissance, commune de naissance. Pour le moment, l'autre n'a pas besoin de peur, même si nous ouais, essayons pour Port-au-Prince seulement lié, nous avons en phase pilote. Après, l'étendue avec toutes Uh, Automatiquement, vous choisissez uh, Le numéro de téléphone c'est 11 chiffres. Si vous choisissez les États-Unis, vous choisissez 10 chiffres, etc. Toutes toute informations est obligatoire parce que leur carte après, nous nous les gens pour carte-là. Par contre, le numéro de WhatsApp, c'est bien, mais il n'est pas obligatoire. Et puis, nous toujours toujours les avons on adresse e Email là, est obligatoire parce que nous prenons le système de et générer voie code là la, la voyelle sous email ou le ka sous WhatsApp pour tout automatiquement met mettre numéro WhatsApp là suivant département là mande moun nan qui côté li habiter tout à l'heure on te mande qui côté li fête. département arrondissement commune Donc, remarquez que l'on choisit commune, la commune, vous qui section communale qui gagne la commune automatiquement. Yes. Gon, option, ki, le, mette, adresse. Quand option qui est extrêmement importante, les films étaient adresse. Il pral est-ce que l'utiliser l'assistance au monde qui aide le faire le travail ça Donc, si c'est lui-même qui remplit le on ce n'est pas un problème. Et puis, dernière question, c'est dans quel bureau vous voulez que vous livrez Est-ce que c'est dans le même bureau que vous avez fait Ou bien si c'est dans l'autre bureau Information, ça est important parce qu'il y a un problème que n'a fait face à à chaque fois, c'est mon dit que faut 4, il n'y pas contre qui côté 4. Là, il y le choix, automatiquement, vous fait le choix, ou qu'on est exactement dans qui bureau 4 Là, il optionnel pour mettre photo photos ou pas. Donc, on peut continuer. Il montre toute information qu'on met. Si il y a qui pas correct, automatiquement, on peut corriger ou a fait précédent pour corriger, mais si toute bagaille OK, ou a validé l'information. Et il dit que le document besoin pour faire quatre ans, c'est extrait des archives, ou bien acte de naissance, ou bien acte de mariage. Ce n'est pas les trois à la fois, c'est une ou l'autre. Et il y a une déclaration sur l'honneur qui fait, qui dit que toute information qu'on fournit, c'est des informations qui vraies. Donc dernière étape, lui cliquez sur « envoyer, automatiquement un code qui généré, code ça généré à la fois sous écran et puis la joindre maintenant par email. Bon, nous allons vérifier sous téléphonie, est-ce que le recevoir email là, ok? Elle a reçu l'email, ça dit bonjour Christine Akecha, voici le numéro de suivi de votre demande. N-A-O-B, 72-72-73, veuillez bien le garder, vous l'aurez besoin pour accéder au système, l'équipe de DeliDoc. Ok? Donc, elle a reçu sur son Gmail. Ok? Maintenant, on va faire le suivi de la demande. Le suivi de la demande, toujours en haut à droite. Numéro que lité joint tout à l'heure, numéro de suivi, c'est lui-même la rentrée là qui peut permettre que l'entrée en d'un système, non, elle prend rendez-vous. Première étape là, c'est peut-être savoir le pré-demande, lui permettre d'enregistrer toute information par un système. Non. Maintenant que le numéro 1, OK, l'Imandel. Questions qui permettent que l'identifier li que c'est exactement Mounza. la date de naissance L'image li de deux derniers caractères de nom de famille. S'y si a-t-il? Et puis nous songez, question que le déposer. question secret quel est le prénom de votre mère? Donc, il rentre. Et automatiquement, système n'a pas supposé dire connexion réussie. Vous que en haut à droite, vous parce que c'est vous-même qui prenez le rendez-vous. Et puis, nous avons belle image sans souci, palais sans souci, dans fond. Rendez-vous, vous li prend, le premier rendez-vous. OK, arrivé, l'imando date de rendez-vous qu'au besoin. Donc, rendez-vous pour lundi, si vous voulez. C'est mois d'abord, jour ensuite et puis année. Lundi à 3 3 avril 2023 sélection des départements département d'abord arrondissement Port-au-Prince commune bureau non, on va faire sur Pétionville OK. Pour le moment, on n'a que deux bureaux qui sont disponibles parce que ce sont ces bureaux qui vont participer au test. Il y a le bureau central où il y a le VIP et le bureau de Pétionville. Ce sont ces deux bureaux qui vont participer au pilote. Et une fois que le bureau, le bureau est choisi, il y a un trache horaire. Il n'y a pas on fixe on le précise. Par contre, il y a 8h et 10h du matin, à 10h et midi, à midi et 2h, à 2h et 4h. Donc, il y a un nombre de rendez-vous qui est disponible, si vous regardez côté qui est en rose, -là. il y a un nombre de rendez-vous qui est disponible dans la tranche horaire. Ok? Donc, il y a 20 rendez-vous qui sont disponibles pour le moment. Ok? Elle a choisi. la date doit être aujourd'hui ou après vous avez choisi quoi non vous avez choisi le 3 mars c'est pour cela 04 le premier qui moi 04 d'accord ok Veuillez sélectionner la tranche horaire On essaie sur le VIP. Voilà. Voilà. Rendez-vous enregistré avec succès. Maintenant, vous allez imprimer votre rendez-vous. OK donc bureau central VIP adresse bureau ou bien toute information moun qui pral faire demande là et puis ou gain info demande là suivi demande automatiquement les générer Vous pouvez imprimer là Vous pouvez imprimer c'est là c'est branché OK moun kap toujours Faire photo, ça qui est important si nous descendons jusqu'en bas, c'est la photo qui est au-delà. OK? Quand vous pouvez faire photo, ou aller avec lui dans le bureau côté vous rendez-vous, automatiquement, vous pouvez faire. Bon, nous, nous, nous sous la première version, nous avons dit tout le monde que c'est un formulaire qui prend à la fois en créole et en français. Ok, nous avons petit problème avec l'imprimante, mais nous comprenons que, mais comment faire la pour l'imprimer et ou peut imprimer ça ou bien ensemble avec lui, ou qu'on peut faire photo ou bien on paraît avec lui sous téléphone. Et même ça, soit sous téléphone ou recevoir par e-mail tout. peut-être que le poko arriver mais les supporters recevoir même feuille ça par email. OK Donc on va revenir n'a tourner sur site là. OK Nous-mêmes dans Oni automatiquement nous recevons même information ça, et nous sommes capables <coughs>, de faire suivi de ma mouna. ils viennent dans le bureau, vous avez besoin avec une tablette qui déjà a toute information, ou même quand vous venez, vous la recevez, vous juste pour scanner qui a code ça, et vous scanner qui a code là, vous voyez exactement qui a un rendez-vous dans leur monde qui a Mais comme moi je sûr que trois cas de qui viennent là, c'est pour passeport. Nous pouvons passer rapidement à la démonstration passeport. Nous avons retourner sur le site-là. Okay. Et le format est déjà disponible sur le téléphone. Ce n'est pas uniquement sur ordinateur. Ou quand aller sous téléphone. Non, site ça, il fait tout pour marcher sous téléphone. Ok, on a une bonne connexion Internet maintenant. L'Internet est revenu. Automatiquement, il... Monté, Limando pour confirmer date de naissance mon ou pour confirmer date de naissance là. et puis numéro 4 là. On a fait remarquer que numéro ni li nuan, li en bas à droite c'est lui même qui numéro individu et, et numéro identification nationale unique et puis en haut à droite ou gain numéro de série 4 rentrer deux informations ça ça permet que vous toutes Toute information, nom, date de naissance, sexe, etc. Et collection ça fait directement sur base de données. Gon deuxième étape, qui c'est NIFL. Là, nous allons vérifier, est-ce que les gens qui ont besoin de faire passeport, est-ce qu'ils ont un timbre Si les gens n'a pas un timbre, il n'a pas qu'à faire passeport. Donc, deuxième étape, nous, en bas à gauche, nous allons vérifier NIFL. Donc, nous allons mettre le numéro Niflans. Le n'a pas mis Niflans, songe, mettez le avec Tireo. Kounia, a elle fait vérification sous base de données DGI. Donc, Mounsa a acheté trois timbres et on vérifie bien en bas à droite, il marqué numéro reçu de caisse. Nous avons numéro de reçu de caisse et puis lui dit que Mounsa a un timbre. Donc, automatiquement, Mounsa a continué dans le processus. La. Si Mounsa n'a pas de timbre, automatiquement, Mounsa pas de continuer. Donc, il y a deux vérifications qui sont faites. Il y a une vérification à partir de carte ONIA. Et puis, il y a une vérification si vous a acheté un temps Si vous a un passeport, il continuer. Il y a une information de qui il a fait passeport. Type de demande. Donc, si c'est une première demande. Type de document. Donc, c'est un passeport régulier type de traitement que le voulez, normal pour le moment statut matrimonial divorcé numéro de téléphone faut que nous toujours songer rentrer 509 là est-ce qu'on a adresse courriel La il a sous téléphone euh, Difficile. Bon, il mette quand même, n'a pas fiché. Bon, nous avons ou nous avons rempli ou même, tout comme ou avons fait un monde et deux C'est ça qui est important parce que. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à la dernière technologie, mais vous pouvez toujours faire un lot monde Et vous a obligé de faire un courriel. Et le courriel, sa, ou pral recevoir, vous pouvez recevoir rendez-vous là dedans. Ok Toujours obligatoire son question de sécurité dit quel est le nom de votre mère quelle est le, votre couleur préférée etc donc c'est des cas classiques côté que le a pour retourner site là il pose aux questions ça pour le cas identifier que c'est vous même et n'a pas dans la colonne à droite là nous avons toute une série de documents qui documents qu ont besoin pour, faire, pour continuer à faire pièce ça Donc, l'affaire précédente, il faut nous songer, la réponse est... Jeannette, c'est ça? OK. OK. Question ça très importante, information additionnelle. Nous connaissons que y des gens qui n'ont pas ka, fait des marches ça pour compter, c'est-à-dire aux mineur ils font demandes de passeport, et il y a des gens qui sont invalides, qui ne pas avoir tout tête. Donc, c'est les qui pour faire demande de passeport pour eux. Donc, l'heure où finirait de rentrer toute l'information, c'est des demande qui sont faites pour une personne à charge. Si vous cochez ça, vous pas obligé de rentrer non, petit tout, non, ou moun, que c'est tuteur lien. Alors que si vous quittez le conseil, ça veut dire demande c'est pour vous que vous faites vous cliquer sur suivant automatiquement il dit déclaration sur l'honneur ou cocher je déclare qu'à ma connaissance toutes les informations etc et pour cliquer sur envoyer même genre pour ni pour rendez-vous ni il y en, il génère un code pour en noter code là faut noter, parce qu'on va en avoir besoin. C'est SCNG 81-63-34. SCNG. Donc, monsieur très intelligent, il a juste fait photo, code là. Donc, là nous pourrons besoin tout à l'heure. Suivi de la demande. Donc, l'imado numéro suivi SCNG 81 63 34. SCNG 81 63 34. Est-ce qu'on aurait perdu la connexion internet à nouveau? Ah, ok. Maintenant, de date de naissance. C'est juste une question pour le bord accès. Parce que question de sécurité. Pour que on ne soit pas amuser après des rendez-vous pour Grammessi. Date de naissance. Deux dernières lettres, deux derniers caractères dans nom dans notre famille. Là. Et puis, question qu'on t'a Donc, je t'ai demandé, monsieur as choisi quel est le prénom de votre mère. Il t'a mis Jeanette, et là, elle permet de lui connecter. Ok, connexion réussie, automatiquement, monsieur cap prend rendez-vous, et n'a toujours gardé en haut à droite, Michel et Michel-Ange Terville. Donc, monsieur prend rendez-vous. Sélectionner département. Ok. Kounia, nous avons choisi département l'Ouest, automatiquement, il li y a bureau qui est disponible. Je choisi tabac. Kounia, le premier rendez-vous. Clique sur rendez-vous, premier, non, premier rendez-vous. OK? Libor pour choisir date là. À partir du 10 avril. Donc, tranche horaire, vous avez entre 8h et 10h, entre 10h et midi, midi 2h, 2h, 4h. Donc, si vous choisissez entre 10h et midi. Automatiquement, Libor a rendez-vous. OK? Donc, Libor a imprimer questionnaire, rendez-vous 1. Hein? Donc, nous avons toute informations. direction de l'immigration de l'immigration, vue John Brown, etc. Et on descend. Donc, nous dit que ça qui est important, Descendons toujours. OK li montré ou, en bas, suivi de mal, document requis, la bonne liste de documents qu'on ont besoin. Ou, et puis, il y a QR code qui est généré et qui tout dit dans qui bureau ou capable seulement faire photo des dernières parties et de l'arriver parti, hein, dans le bureau, automatiquement, il a scanné ça et lui permet de prendre rendez-vous en ligne. Des questions À partir du 10 avril 2023. Ok, euh, question. Avant, est-ce que... Dans le moment où on a parlé là, si on monte sur ce site-là, il est capable de prendre rendez-vous. Oui.